Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Writer. L'insertion d'une colonne dans un tableau applique une largeur par défaut. Outils, options, Writer, tableau, utilisation du clavier permet de fixer une largeur personnalisée affectée à un raccourci clavier. Par exemple, si nous mettons 1 cm, pour insérer la colonne, nous allons ensuite appuyer et garder enfoncé la combinaison de touches Alt plus Insert, garder enfoncé environ 3 secondes, relâcher, puis utiliser une des flèches du clavier gauche ou droite. Par exemple ici, Alt Insert 2 secondes, puis flèche droite pour insérer la colonne à la dimension demandée.